Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je m'appelle Philippe Zolia depuis la RDC. La chaîne C'est Christ, est une chaîne chrétienne. Nous sommes au nombre de trois qui constituent cette chaîne. Il y a moi, Philippe Zolia, il y a mon frère John Colongo et il y a notre sœur, la sœur Martine Dembele. L'objectif est de parler de Jésus, le Seigneur Jésus qui nous a sauvés, c'est de lui que nous parlons. Il y a deux accès. Il y a évangéliser et enseigner la parole de Dieu. Évangéliser pour amener des âmes au Seigneur et enseigner la parole de Dieu dans le sens d'aborder certaines thématiques de la Bible, de la, de la vie, c'est long, à la lumière de la parole de Dieu, certaines questions, tout simplement pour la gloire de Dieu et nous amener à croître dans notre foi. Alors que Dieu vous bénisse. La fréquence de diffusion de vidéos sera une par semaine pour l'instant et, et Dieu par la suite. Verrons ce qu'il fera, nous sommes ensemble, que Dieu vous bénisse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, Shalom